Bienvenue, Lisa. Regarde notre bibliothèque. Oh, cette école, c'est le paradis. Ouais, voilà une histoire qui finit bien, est-ce que je vois Ouais, c'est comme mon dernier massage. Je vais pas me farcir une heure de bagnole par jour, t'iras pas dans cette école. Mais, c'était mon rêve. Oh, tu peux pas avoir un rêve normal comme championne du monde de patinage D'accord, fais-moi des cours de patinage. Je va pas la tête, Je peux pas me lever à 6h30 tous les matins pour que... Tu pas venir sur la glace en pensant que t'es meilleur que moi